Salut les et bienvenue à ce hors roleplay numéro 7 mai 2016, comment ça va sur vos tables On commence tout de suite par les nouvelles de la chaîne, alors quelques petits éléments à vous signaler, donc bon bah les chroniques du dragon euh, vont bon cours. Euh, ça fait un petit moment maintenant qu'il y a une chronique du dragon hors série création de perso par mois. Je ne promets pas de maintenir ça, mais autant que possible, bah écoutez, euh, plus il y a de vidéos par mois et, et plus ce sera sympa pour tout le monde. Donc euh, je, je vais essayer de maintenir ça, je les tourne en général à l'avance, je les montre quand j'ai le temps et, euh, et certaines sont, sont applaudées à l'avance et sont prêtes pour le mois suivant. Et on arrive à une position charnière pour la chaîne. Hein. J'étais parti de la création d'une vidéo par mois qui a souvent été dépassée et tant mieux. Euh, mais là, entre la chronique du dragon, la hors-série création de personnages, le hors-roleplay, si on y ajoute les idées que je peux avoir ou les courtes du dragon que j'ai évoquées, les essais euh, de tuto euh, ou autres, eh bien on arrive à quatre vidéos par mois, ce qui revient plus ou moins à une vidéo par semaine. Donc ça demande beaucoup, beaucoup plus de travail de sortir 4 vidéos par mois plutôt qu'une, je pense que tout le monde s'en doute. Donc euh, bah, je ne promets pas de, de, de maintenir ce rythme de 3 quatre 4 vidéos par mois, autant que possible je vais le maintenir. Euh, mais entre une vie professionnelle et une vie personnelle à côté de, de la chaîne YouTube, bah, ça prend énormément de temps. C'est un, un plaisir de le faire, euh, mais du coup j'ai pas toujours euh, le temps. Donc je ne sais pas si euh, il y aura un hors roleplay tous les mois, on en avait déjà sauté une fois, c'était pas très grave. Euh, je ne sais pas si, euh, si effectivement euh, je maintiendrai 3-4 vidéos par mois, mais autant que possible, on va essayer de, de rester à ce rythme-là, puisque bah, il semble que vous le suivez et c'est pour mon plus grand plaisir. Deuxième point, le compte Twitter. Euh, il est présenté à la fin de chaque vidéo ainsi que dans la description. Euh, le compte NT, puisque net ça rentrait pas. Euh, donc bah voilà, hein, ceux qui veulent me suivre, me suivent, il n'y a pas de soucis. Ce que j'ai oublié de préciser, pour ceux qui auraient un compte Twitter et qui seraient pas euh, abonnés à mon compte, il n'y a, a aucun problème, euh, mais c'est vrai que Twitter, je m'en sers aussi pas mal d'outils euh, de vote. Je, je fais régulièrement euh, euh, voter les gens qui me suivent, alors il pas forcément beaucoup de réponses, mais moi c'est un peu le seul élément que j'ai. Il y a eu des votes, par exemple, pour, euh, pour savoir le, le, le sujet préféré entre deux idées que j'avais en train d'écrire pour la prochaine Chronique du Dragon, euh, certaines, euh, certaines fois, ça a été pour voter sur quelle création de personnage va sortir. Lorsque j'en ai deux de prêtes, euh, de monter, d'uploader toutes les deux, euh, bah, j'avais laissé le choix aux, aux joueurs. Et c'est vrai que je tweete de temps en temps, voilà, soit des, des, des trucs sur le jeu de rôle, je retweet pas mal de, de trucs d'éditeurs. Donc, euh, bah, Pour ceux qui ne sauraient pas, mais qui voudraient un petit peu euh, plus s'impliquer euh, dans les décisions que je prends autour de la chaîne, ou en tout cas dans les décisions que je partage euh, avec les, les gens qui me suivent, et bah, c'est uniquement par Twitter que je passe pour ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre, il euh, y a le lien à la fin de la vidéo, il y a le lien en dessous dans la description, comme toujours, il n'y a aucune obligation, euh, on est un petit peu plus de, de 120 je crois maintenant euh, sur, sur mon compte Twitter. Voilà, simplement si vous voulez pouvoir participer, euh, alors il y a eu un concours une fois, hein, mais on va participer à des, à des sondages, euh, bah, c'est sur Twitter que ça se passe, donc pensez euh, à y aller si vous voulez participer. Euh, donc, les chroniques du dragon continuent, ça y a pas de souci. J'ai plein d'autres projets en tête, euh, qui vont pas pouvoir tous être menés à bien euh, de front. Euh, mais n'hésitez pas à me donner votre senti. Donc, on avait évoqué euh, des parties audio. Euh, ça a été évoqué aussi pas mal sur Twitter. Euh, je songe à diffuser des parties. Donc, j'avais pensé à Roll20 ou Virtual Tabletop, des sites comme ça, qui, euh, qui demandent d'avoir une préparation en amont, puisqu'on pose des plans, on prépare les, les, les sortes de figurines pour les personnages, etc. Euh, il y a la possibilité d'utiliser le, le webcam seulement, hein, c'est-à-dire soit par un Google Hangout, un Skype ou je ne sais quoi. Eh bien, moi et les joueurs, on va pouvoir discuter ensemble. On se voit, on discute, mais il n'y a pas d'éléments euh, visuels supplémentaires. Ou alors uniquement on voit la captation euh, audio, comme, euh, comme font certains, euh, le nain gris ou pour une poignée de dés, euh, qui est un super podcast de, de vampires aussi. Euh, voilà, ça je l'ai essayé. Donc j'ai enregistré une, une de mes parties de, de l'appel de Cthulhu. Pour l'instant, j'essaie de faire un montage de version condensée parce que bah c'est une table habituelle, c'est des gens très proches de moi et on joue depuis des années. Et du coup, bah, c'est vrai que il voilà, y a beaucoup de digressions. Nous au milieu, on sent pas trop, mais quand j'ai enregistré un truc comme 3 fois 4 heures de de partie, euh, bah ça se sent quand même il y a beaucoup de digressions autour, que ce soit des digressions sur le jeu, mais sur des parties d'avant, donc il n'y a aucun contexte pour quelqu'un qui écouterait uniquement cette partie. Euh, ou des dégressions complètement euh, hors-jeu sur notre vie personnelle qui, qui n'a aucun rapport avec la partie. Euh, donc voilà, toujours dit que je songe à développer donc, des parties à vous diffuser, parce que c'est un petit peu plus euh, bah, facile à, à écrire. Non, pas forcément facile à écrire, ça dépend si j'écris le scénario, mais disons qu'on peut avoir un gros contenu à découper en morceaux euh, bah, en une seule prise, plus ou moins, en une seule soirée de, de tournage. La partie que j'ai enregistrée euh, récemment, euh, uniquement l'audio, donc c'est une partie en plein milieu d'une campagne, qui clôt même la campagne pour un personnage, et je sais pas si vraiment c'est la meilleure partie que je puisse vous diffuser, donc ça on verra très très bientôt, je, je suis en train d'étudier, peut-être que je vous diffuserai juste un morceau, enfin voilà, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire ou sur Twitter. Euh, vos retours, dites-moi si ça vous intéresse de voir ou d'écouter des parties de jeux de rôle sur la chaîne, j'essaierai de le diffuser, ce serait probablement une partie pour commencer, et puis découper en plusieurs morceaux, euh, comme font la plupart des gens qui diffusent des parties. Donc à savoir que, bah, effectivement, le côté Roll20, ça a l'avantage d'être visuel, c'est comme Aventure, ou d'autres s'y sont essayés à Roll20, ça, ça peut être visuel tout ça, mais ça demande beaucoup plus de travail en amont euh, de ma part, ou en tout cas de la part du MJ si c'était pas moi. Euh, le Webcam Only euh, est relativement pratique, mais c'est vrai que le plus pratique, ça reste euh, l'audio seulement. Euh, l'audio seulement permet que je pose juste un micro euh, là où je joue d'habitude, c'est pas obligé d'être chez moi, on n'est pas obligé d'avoir de, de matos, on n'est pas obligé d'être devant de, notre ordinateur donc euh, ça marche plutôt bien et, et moi personnellement j'écoute beaucoup de, de parties de jeux de rôle d'autres gens ou de podcasts de jeux de rôle audio euh, dans la voiture par exemple ou sur mon téléphone simplement avec des écouteurs quand je me promène à pied donc bah c'est ces vidéos euh, qui ne contiendraient éventuellement que de l'audio parce que je, je ne vois pas publié ailleurs que sur youtube pour autant euh, voilà dites moi si l'audio euh, vous suffirait ou si vous avez besoin de voir euh, euh, bah, la tête des joueurs, ou la tête des joueurs avec le cam, plus une euh, représentation graphique de certaines scènes du jeu donc par le biais de Roll20, Virtual Tabletop et assimilé Au niveau des autres projets qui arrivent, donc évidemment il y a les Chroniques du Dragon, je vais vraiment essayer pour joindre faire la troisième sur, euh, sur Vampire la mascarade, c'est un chapitre sur le sabbat, donc c'est un petit peu plus dur pour moi à écrire, j'ai moins l'habitude de, de parler de ce sujet là, mais euh, mais c'est vraiment intéressant d'en parler, le sabbat, l'inconnu, etc. Donc il y, y a un chapitre qui est en cours d'écriture, je ne sais pas si j'arriverai à l'écrire pour juin, je m'y mets, je m'y mets, de toute façon Vampire est un fil rouge, et euh, bah, on, on en parlera tant que j'aurai des choses à dire dessus, c'est-à-dire ça peut durer très longtemps. D'autre part, donc j'envisage euh, des, des chroniques sur de nouveaux jeux, euh, là en ligne de mire, j'ai surtout euh, Indominé Satanis, euh, Je songe aux courtes du dragon, donc voilà, des petits sujets là, j'ai plusieurs petits sujets que je pourrais éventuellement même tourner euh, tous en une après-midi euh, afin de, les, voilà, de faire quelques, 3 ou 4 vidéos dans la même journée de tournage, ce qui est quand même beaucoup plus facile euh, au niveau matériel euh, de, de ma part, euh, afin de vous les distiller bah, comme ça en troisième ou quatrième vidéo euh, dans le mois. Je continue à tourner des créations de personnages, il euh, y en a qui arrivent, il y a l'agence qui arrive, il y a Cthulhu V7 qui arrive, voilà, donc je vous en sortirai une par mois. Euh, euh, pareil à ce rythme là. On passe aux statistiques YouTube. Donc on va revenir bien sûr les vues, le temps de visionnage. Euh, vous m'avez énormément regardé. C'est très flatteur. Merci. J'ai un petit peu du mal avec les chiffres. Euh, parce que bah, du coup ça commence à ressembler vraiment à des gros gros chiffres que, qui deviennent de plus en plus flous à se représenter. Donc euh, à l'heure où je parle, la chaîne a dépassé les 635 abonnés. Merci beaucoup à tous. Euh, la chaîne a obtenu au total de toutes les vidéos 484 commentaires, donc il y en a une bonne partie, c'est moi qui réponds, je pense que c'est compté dedans. Vous avez partagé mon travail 91 fois, donc, presque à 100, et c'est vraiment super de votre part, merci beaucoup, c'est grâce à vous que anything Today net grandit tous les jours en nombre d'abonnés et de vues, et c'est extrêmement flatteur, donc merci à tous ceux qui, qui partagent. Les likes, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, j'avais proposé qu'on essaye d'atteindre les 1000 interactions rapidement. Eh bien, c'est explosé, on est à 1139 pouces vers le haut, pour je crois 5 pouces vers le bas. Donc euh, merci à tous, hein. continuez sur le lancer, si, si vous appréciez le travail, hop, un petit clic sur le pouce vers le haut. Vous, ça vous prend une seconde, et bah, moi je le vois, et vraiment c'est très flatteur. Donc merci beaucoup, et les chiffres les plus déterminants, on arrive à ce qui parle probablement... Au plus de gens. La chaîne a récemment passé les 22 000 vues cumulées et ça correspond à 100 000 minutes visionnées. Donc 100 000 minutes visionnées, si comme moi ça vous parle pas beaucoup, ça correspond à 69 jours et 13 heures de vidéos regardées. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc merci à tous, euh, ça fait plaisir d'être euh, regardé autant. Donc euh, bah écoutez, Continuez, moi je vais continuer à produire des vidéos, donc continuez à me regarder, ça, ça fait vraiment chaud au cœur, merci à tous. On passe à la question du mois, je me saisis de mon d 8, on a désormais un tableau plein de 8 questions, donc n'hésitez pas, continuez à poser des questions sur Twitter, par mail ou en commentaire. Euh, bah, ça me fait plaisir de pouvoir répondre un petit peu à ça, ça fait une interaction avec vous, n'hésitez pas. Et dès que possible, on va passer au D10, au D12, au D20, je peux monter au D30 même si ça vous amuse. Euh, et dès que possible, effectivement, je vais diviser le tableau en deux afin de répondre à deux questions par mois, une pour CDG Ask Fabs, question sur le jeu de rôle, et une pour CDG Ask Merlin, question sur mon dragon, euh, sur moi-même ou sur la chaîne, euh, méthode de travail, etc. Je me saisis de mon D8, une rosette, et j'obtiens un 7. Alors, un 7, on a VampireGaro00766 euh, sur Twitter qui me demandait euh, si j'ai pu essayer euh, Warhammer 3ème édition récemment et ce que j'en ai pensé. Alors, euh, et ben Warhammer, donc effectivement, j'ai déjà dit, la V1, c'était mon premier jeu de rôle. Euh, actuellement, j'ai même prêté le livre à, à, à une amie qui, qui souhaitait se lancer dans, dans la masterisation. Euh, je ne connais pas Warhammer V3, pour être honnête, je ne connais même pas Warhammer V2. Je vois juste euh, ma tête qu'ont les couvertures. Euh, non, Warhammer, moi, c'est quelque chose que j'ai exploré au tout début de, de ma vie de rôliste. Et, euh, et, que j'ai complètement perdu de vue quand j'ai commencé à découvrir Vampire, euh, Star Wars, euh, l'Appel de Cthulhu. Et puis, euh, et puis, j'ai eu Donjon et Dragon dans les mains. C'était, voilà, c'était légendaire, fallait que je passe par là. Et du coup, c'est vrai que Donjon et Dragon, qui a pourtant pas grand chose à voir, est venu un peu remplacer mon côté Metfan, voilà, parmi mes jeux, euh, bah, j'étais passé à Donjon, et c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait jouer Warhammer, ou même fait une partie en tant que joueur. Donc, euh, ouais, Warhammer, pour moi, c'est vrai que c'est loin. Euh, mais Warhammer déjà V1 était très très bien, hein. je sais pas ce qui a été fait comme travail sur la V2 et la V3, j'imagine que ça a bien évolué. Euh, bah écoutez, n'hésitez pas à m'en parler, moi je, je demande que ça de savoir. Hein. Euh, par contre, ouais voilà, la troisième édition de Warhammer, je pense pas que je l'attraperai prochainement, il y a plein de jeux que j'aimerais lire, que j'aimerais acheter euh, déjà. Donc euh, bah, c'est pas sûr que, que je le lise, par contre effectivement, quand on me proposera une partie de Warhammer en troisième édition, et eh bien j'essaierai avec plaisir pour voir les, les nuances depuis ce jeu. Voilà l'ami Vampire Garou, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre plus précisément à ta question, Warhammer V1 c'est très loin, et la V2 la V3 c'est inconnu. En tout cas merci beaucoup d'avoir posé ta question, n'hésite pas à, à en poser d'autres, euh, j'espère que auras un petit peu plus de, de chance. Euh, depuis que ta question est là, c'est vrai que j'avais essayé hein, de, de croiser Warhammer V3, pour essayer d'en lire un bout, pour, pour me dire, je vais me faire une idée, bon ben bah, je ne l'ai pas croisé du tout, J'ai pas eu de partie sous le nez, J'ai pas eu l'occasion d'y goûter. Mais dès que possible, bah écoute, je, je lirai ça s'il si me passe sous le nez. Et on va parler brièvement de ma dernière partie. Alors récemment, j'ai eu l'occasion de tester Ecrime, qui était en financement participatif jusqu'à il y a pas longtemps. Et euh, bah, j'ai des, des, des gens autour de moi qui avaient, qui avaient participé euh, au pledge et euh, du coup qui se sont retrouvés à avoir l'occasion euh, d'être euh, bêta-testeurs. On leur a envoyé un kit de démo, donc j'imagine que c'est un résumé des règles, avec un scénario. Euh, donc voilà, c'est un univers particulier, écrit, hein. c'est très noir, il euh, y, y a cette matière avec laquelle on habite mais, mais qu'on ne comprend pas vraiment, qui dissout tout, ou presque tout, euh, c'est un univers à mystère, je pense. Donc nous, bah, on a fait une partie d'introduction, je pense que c'était le scénario d'introduction, avec des personnages pré-tirés. On a joué à quatre personnes, euh, notre MJ était très très vivant et euh, il a pu nous, nous montrer, euh, malgré que ce scénario soit assez huis clos. Euh, et bien nous faire goûter un petit peu à l'univers et au système. Euh, J'ai trouvé le système fluide, moi je me, je me suis pas trop bloqué dessus et, et c'est vrai que c'était sympa. Donc, euh, donc voilà, c'est compliqué de vous parler de ce scénario, parce que je pense que c'est vraiment le scénario d'initiation, sans vous le spoiler. C'était une enquête sur un pont je n'en dirai pas plus. Et bah, c'était plutôt cool comme partie, hein. je ne sais pas si, si toutes les parties des crimes pourront avoir... Euh, cette tournure-là, mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai dit à mon MJ, écoute, dès que, dès que tu refais jouer, eh bah, je suis parmi tes joueurs, j'adorerais reprendre ça et creuser un petit peu plus cet univers. Le hors roleplay du mois de mai 2016 est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dès le mois de juin pour une nouvelle chronique du dragon, un nouveau HRP, une nouvelle création de personnages et tout ce qui pourrait voir le jour sur ma chaîne durant cet été. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour vos retours, à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur Twitter. D'ici là, portez-vous bien, initiez de nouveaux joueurs, ciao les rollistes.